Il avait raison. Euh, le discernement que tu apprends à son cours, si tu sais le prendre à ton compte et que derrière tu as une autre formation, c'est peut-être le bien le plus précieux que j'ai. Je, je céderai tout avant ce discernement et pour cela euh, qu'il en, qu en soit remercié et qu'il soit bien là où il est. Voilà. ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, wow. je, je, je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah je l'ai dit, Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Jean-Laurent Cochet. Jean-Laurent Cochet nous a quittés. Que vous dire Vous avez remarqué que je ne me suis pas... Pressé de la sortir cette vidéo bah, tout simplement parce que euh, parce qu'elle n'est pas facile elle n'est pas facile à plusieurs titres premièrement parce que pour être tout à fait sincère 97 ou 18 d'entre vous ne savent pas qui c'est secondo parce que j'ai pas eu l'autorisation de produire des éléments visuels j'ai demandé à, à ses ou son ayant droit on va pas nommer et euh, il m'a gentiment refusé la possibilité de partager des extraits de cours que j'avais, ce que je trouve, euh, vu la sincérité de mon, de mon affection et de mon admiration, je l'aurais évidemment fait dans un pur désintéressement et simplement euh, par, euh, comment dire, ça aurait été ultra bienveillant et ça, ça, ça ne l'aurait absolument pas desservi. Bon, ben, monsieur a refusé, pour des raisons qui lui appartiennent, et donc j'ai rien à vous montrer. Voilà, donc on va faire court, sachez que, tout simplement, sans ce monsieur, je, je ne ferais pas mon métier. Moi j'ai jamais voulu être comédien. Peut-être, allez, soyons honnêtes, peut-être qu'au cours des trois ans passés dans cet environnement, hein, qui vont de mon DEA à quand est-ce que j'ai, pour la dernière fois, rendu visite à son cours, ça va être en 2006, donc cinq ans quand même, de 2001 à 2006. Peut-être que l'idée, au détour d'un casting, parce que j'ai participé à des, à des castings, j'ai fait des figurations, j'avais besoin de comprendre les rouages de cet univers anomique, euh, des comédiens, parce que c'était le thème dans mon, mé mon mémoire de sociologie à Sciences Po. Le rôle des écoles de théâtre sur le marché des comédiens à Paris. Tel était le thème. Cochet était ma base. Il avait accepté de m'offrir cette petite carte d'auditeur libre que j'ai encore là. Euh. Il avait euh, accepté de m'octroyer ce, ce titre qui était un peu exceptionnel. Je ne sais pas, est-ce qu'il m'avait à la bonne ou est-ce qu'il me trouvait mignon Parce qu'évidemment, il, euh, il avait des penchants euh, asseliniens hein, qui n'étaient pas, euh, pas du tout méconnus. Euh, où était le, le tag Laura Sciences Po En tout cas, j'avais eu droit à ce, à ce titre euh, qui me permettait d'aller et venir, de, de rendre visite à son cours euh, privé et public euh, quand, quand, quand je le souhaitais, de façon gratuite. Il ne m'a jamais demandé un centime. Ce n'était pas, pas quelqu'un qui était euh, fasciné ou vénal. Ce que vous pourriez trouver de lui en cherchant, c'est peu et c'est généralement des mauvaises prises de son et d'image, donc ça ne rend pas du tout honneur à ce que moi j'ai pu vivre pendant, pendant 4 ou 5 ans chez lui, et comme je disais, sans lui je ne ferais pas ce métier, car tout simplement, euh, comme il aimait à répéter, comédien, c'est impossible, l'immense majorité d'entre vous n'y arriveront pas, par contre vous serez bien meilleurs à ce que vous faites. Que, que ce soit pharmacien, que ce soit écrivain, que ce soit menuisier, que, vous serez meilleurs à ce que vous faites. Et il avait plus que raison, puisque Cochet était quelqu'un qui apprenait d'abord le travail. Il aimait à répéter que si tu ne travaillais pas ta technique une heure par jour, ça ne servait à rien continuer. C'est lui qui m'a appris l'assertivité. J'ai découvert son cours parce que je désirais rattraper mes carences culturelles. Vous savez que j'ai grandi à Nice, dans une jolie ville, mais dans un, pas forcément dans la plus belle partie de la plus jolie ville et que dans ma famille, la, la culture c'était très bien, mais c'est un truc que, qui, qui se faisait un peu chez les autres ou à l'école. Et donc je suis arrivé très carencé culturellement à Paris, et euh, quand tu es carencé culturellement, et que tu n'as pas beaucoup de moyens économiques, tu et que tu n'as pas Internet, puisqu'on parle de 2001, euh, on parle de 99-2001, et qu'Internet c'était encore une, un truc complotiste américain, et bien tu achètes l'officiel des spectacles, qui coûtait je crois à l'époque 2, 2 francs, euh, 30, 30 centimes d'euros, non on était en euros à l'époque, je l'ai connu en francs, moi, l'officiel. Hein. Je l'ai connu en francs et en euros. Euh, tu achètes l'officiel, et puis tu regardes ce qui se passe, et puis tu regardes ce à quoi ton statut étudiantin te donne droit. Donc, quelle réduction, quel truc. Et je découvre cet encart. L'avantage, c'est que tous les spectacles étaient présentés à égalité, comme un annuaire. Donc, il n'y en avait pas un qui attirait plus attention que l'autre. Et là, euh, je vois cours, non pas d'art dramatique, mais d'interprétation publique. Jean-Laurent Cochet, professeur de Fabrice Lucchini, Isabelle Huppert, etc., etc. Et je vois un tarif étudiant assez sympa, qui devait être à l'époque euh, l'équivalent de 100 francs, 15 euros 10, euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, tarif étudiant 10 euros. Et à l'époque, je collectionnais, j'étais le plus grand euh, amoureux, fasciné, fan, on dirait aujourd'hui, de Fabrice Lucchini. Je collectionnais sur cassette, VHS et audio tous ces passages. Il passait euh, sur France Inter, Il, ré il récitait des fables, euh, et j'enregistrais religieusement, et je les réécoutais, et je les réécoutais, et j'essayais de me forger une aisance orale sur la base de ce que faisait Fabrique Succhini. Donc, voyant qu'on pouvait assister à ce qui s'appelait dans le milieu une masterclass, c'est-à-dire un cours public donné par son prof, évidemment, j'ai pris mes petits 10 euros, et puis j'y suis allé. Et là, j'ai eu la révélation. C'est-à-dire que. Oh, j'ai une petite. Petite émotion en vous en parlant, euh, c'est en 2001 et je me souviens que le... <rire> la, la, la, la, la, la roue tourne qui tourne, comme dirait Ribéry, le premier élève que j'ai vu monter sur scène, Donc c'est un cours public, est un cours où le, le professionnel fait travailler ses élèves comme il le ferait d'habitude, avec une couche d'explication en plus destinée au public. Un petit peu comme quand moi je partage avec vous mes études de cas téléphoniques, je suis un petit peu plus détaillé, un petit peu plus long, un petit peu plus euh, euh, ouvert. J'essaie d'ouvrir des portes pour qu'un un auditeur égaré sur YouTube entende et se dise « tiens, c'est intéressant ». Ben, le cours public, c'est la même chose. C'est pour qu'un curieux et un amateur égaré de l'officiel des spectacles, etc., puisse entrevoir le travail réel de, du comédien. L'apprenti qui est monté sur scène, que je ne connaissais pas à l'époque, bon, il n'est pas très connu, mais il a fait un petit peu parler de lui, je crois, pour avoir ensuite, 10 ou 15 ans plus tard, pour être monté sur scène avec l'ogre ananas, l'ogre camerounais, s'appelait Olivier Sauton. Il devait réciter une fable, parce que, fait, dans l'enseignement de cocher, la base de la technique, c'est de comprendre la contradiction, les pré-finales et la respiration. Et le meilleur exercice, c'est de savoir, non pas réciter, mais dire une fable. Si tu sais dire une fable, c'est-à-dire non pas la jouer mais la déjouer, tu as compris l'essentiel qui est de convaincre un contradicteur. Parce que la fable est une anecdote qui vient non pas au début d'un récit, mais à la fin d'une contradiction. J'essaie, je dois me convaincre et me rappeler que ça fait euh, des jours que j'essaie de t'expliquer que euh, ton collègue euh, est bon à rien, euh, qui ne fait que parler, qui ne fait que brasser du vent, euh, qui ne fait que finalement euh, euh, pousser des cartons, que ce n'est pas lui qui fait le boulot, qu'il faudrait s'en débarrasser. Tu, tu me dis que non, tu me dis que non, tu me dis que non. Et parce que nous sommes en contradiction, je viens t'expliquer, mais c'est comme l'histoire du, du coche euh, qui monte la colline et puis il y a une mouche euh, qui, qui fait ci, qui fait ça et qui fait ci, qui fait ça. Et c'est l'histoire de la mouche du coche. La fable, c'est ça. La fable, c'est comprendre la contradiction, la conviction et pour arriver à la déjouer, il y a un certain nombre de règles techniques, euh, à peu près sept, euh, basées sur la respiration et la note à la clé. Hein, les mauvais acteurs, les mauvais comédiens, ceux qui n'ont rien compris, ils, ils commencent à déclamer comme ça, et puis tatatata. En fait, tu ne changes pas de note. Situation unique, note unique. La, la fable est le prétexte à concaténer sur un temps très court, ça dure une minute ou deux, une fable, hein, peut-être trois pour les plus longues, à concaténer sur un temps très court, quasiment tous les défis techniques que contient l'improvisation. Si tu es bon à dire des fables, tu peux quasiment jouer n'importe quoi. C'était ça la base de son enseignement. Donc sautons, Olivier Sauton, si vous êtes curieux de savoir qui c'est, euh, Google, googlez-le. Monte sur scène et s'apprête à réciter le... Enfin, pas à réciter, à dire, pardon. Ouh là là, le crime de l'aise-majesté, je l'entends d'en haut me tonner. On ne récite pas, on joue pas, on est là pour déjouer la brochure et il s'apprête à donner le lion amoureux. Tu la connais, le lion amoureux Le lion amoureux, c'est l'histoire d'un lion qui aimait tellement une, une brebis que la famille de la brebis le désarme et euh, n'en fait qu'une bouchée, voilà. Et quand on est amoureux, on peut bien dire adieu, adieu prudence, c'est la, la morale. Et là, je vois un truc fascinant. Je vois quelqu'un qui monte sur scène, qui s'apprête à, à, à donner un texte que j'ignore, et je vois quelqu'un qui fait, et qui est interrompu. Et en fait, Cochet commence à le faire travailler avant le premier mot. C'est-à-dire que Cochet a, dis, a distingué que sur la façon dont le type s'est rassemblé, Ça, son inspire, l'inspire étant le moment où la respiration monte, au moment où tu prends de l'air, il avait déjà deviné que le mec était à côté de ses pompes, en fait et pas euh, deviner euh, ésotériquement, techniquement. Il lui a expliqué, tu ne peux pas commencer comme ça, puisque tu es à la fin d'une histoire, tu vas devoir reprendre un inspire à tel moment, parce que c'est le moment où nous devons comprendre ceci. Donc, rétrospectivement, si tu dois nous faire arriver à penser ça, car tu dois nous imposer ce qu'on pense, tu ne peux pas respirer comme ça au début. Et là, je me suis dit, j'ai suivi un bon lycée, j'étais dans un bon collège, dans un bon lycée, j'ai fait la classe préparatoire la plus exigeante de ma, de ma région, qui était le lycée Masséna à Nice. J'ai fait une école d'ingénieur de niveau, bon niveau, de niveau correct. J'étais à Sciences Po, j'étais à la Sorbonne, vous le savez pas, mais j'ai fait un bref passage à la Sorbonne que j'ai abandonné. Je n'ai jamais entendu un prof aussi puissant. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi technique, assertif, indubitable, précis et, et puissant. J'étais stupéfait. Et il lui a fait travailler mot à mot. On a dû faire deux, deux, deux vers, deux ou trois vers. Les pré-finales, les inflexions, le langage de l'inflexion. L'inflexion étant un peu la note en, en musique. Quand on, quand on dit la vérité, quand on, on a une conversation quotidienne dans la rue, on n'y fait pas attention, mais on est parfaitement crédible, parfaitement sincère. Dès qu'on ment, ou dès qu'on joue, dès qu'on monte sur scène ou dès qu'on est observé, on n'est plus maître de ces, de ces inflexions et on fait n'importe quoi. Et donc c'est là qu'on n'est pas crédible, mais on se demande rarement pourquoi on n'est pas crédible. La réponse, c'est techniquement la hauteur des notes et le moment où on respire. Et tout ça m'a fasciné, parce que un petit peu à l'instar de ce que je fais maintenant, où je fais des sciences humaines avec de l'ingénierie, je parle le sentiment comme un mécano parle d'une bagnole, et eh bien lui parlait de poésie, de théâtre et de littérature, et il faisait de la mécanique. Il faisait de la mécanique, non pas grammaticale ou syntaxique, mais de la mécanique sensorielle. Tu ne peux pas respirer là, cette diérèse-là, il ne faut pas la faire, ce n'est pas beau, écoute, ce qu'il appelait l'intelligence sensible. L'intelligence qui vient du, du, du corps, du ventre et de la respiration. Donc du coup, frénétiquement, ben, je me suis inscrit à, du coup, à tous, ces, tous, ces, tous ces cours publics. C'était avant bien sûr de lui demander ce, ce petit passe-droit, ce titre, cette, cette permission. Donc j'ai assisté à tous ces cours publics qui avaient lieu une fois par semaine au théâtre Donou le lundi soir. Et j'ai gobé avidement, avidement, aujourd'hui on dirait j'ai binge-watché, j'ai gobé cet enseignement-là. Et un matin, et j'en finirai là, je crois que c'était un mercredi ou un jeudi, j'habitais le 14 e à l'époque, j'habitais 5 rues du Lunin, métro Alésia, et je marche au métro, comme d'habitude, et là, je vous jure que c'est vrai, je ne l'ai jamais dit, j'ai entendu des voix qui n'étaient pas euh, « Jeanne, au secours !», j'ai entendu en fait les voix des gens autour de moi, fois deux, c'est-à-dire, il y avait euh, la bonne femme qui achetait son. Enfin, un type qui achetait son journal au kiosque, il y avait une femme qui achetait un croissant, il y avait euh, deux personnes qui promenaient leur, leur chien, enfin, il, y avait, il y avait ce qu'il y a dans une rue, quoi. La rue d'Alésia en l'occurrence. Et j'entendais les voix en double. J'entendais ce que les gens disaient et j'entendais ce que les gens pensaient. En stéréo. Tu vois là, j'ai deux enceintes. <rire> Je dis ça parce que <rire> récemment petite parenthèse, pardon à tort et à travers, ne perds pas le fil, euh, une amie très récemment m'a envoyé un clip YouTube qui s'appelle 8 euh, Dimension Sound, un truc comme ça, on te l'a envoyé aussi, oui, oui, oui. où il y a juste un ingénieur du son qui fait passer le saxophone à gauche et à droite, et elle m'a dit écoute ça c'est incroyable et j'ai répondu oui mais la stéréo ça existe depuis 1930 en fait et elle m'a plus jamais répondu <rire> Barbara si tu nous regardes et, et donc j'ai vécu ce moment de de détachement de ce que j'entendais et de ce que les gens pensaient de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que j'entendais l'autre me raconter, euh, j'ai quand même dit à ma fille qu'elle exagérait », etc. Et la mécanique, pendant mon sommeil, le cours de cocher, la technique de l'inspirer et de la respiration sont entrées en moi, et derrière, j'ai quand même dit à ma fille qu'elle exagérait, j'entendais « j'aime tellement ma fille que je souhaiterais tellement lui dire qu'elle exa qu exagère, mais j'y arrive pas » mais sans le penser. Un petit peu comme quand tu... Toi, tu parles italien, j'imagine. Quand tu sais que tu maîtrises une langue, quand tu es assis sur un banc et que derrière toi, il y a des mots qui sont prononcés et que tu les captes sans, sans y penser, sans tendre l'oreille. C'est là que tu parles une langue. Et bien, en fait, j'entendais je, sans tendre l'oreille le sous-texte des gens. Faire son texte, c'est un autre exercice de cocher. C'est un travail, c'est une technique. Tu ne commences pas à déclamer quelque chose qu'on t'impose, qu qu qu qu'on t'insémine qu'on t'enjoint à déclamer, tu fais ton texte, c'est-à-dire tu le, tu le dis et tu le racontes tel que tu le dirais si ce n'était pas les mots de l'auteur. Et ensuite, tu apposes les mots de l'auteur sur ton sous-texte parce que c'est ton sous-texte qui a la vraie musique et les vrais inspires. Si je te fais lire mes fiches, tu vas être mécanique et monotone. Si je te fais raconter ce que tu as entendu, puis que tu colles mes mots dessus, tu seras meilleur. Et en fait, j'entendais le sous-texte de tout le monde. Ça ne s'est passé qu'un jour. Le lendemain matin, ça ne s'est pas reproduit. Mais c'était vraiment une sensation de, de, de pouvoir magique. Je me suis senti des super pouvoirs. Et depuis, alors ça ne s'est jamais reproduit, mais néanmoins, c'est vrai que j'ai développé ce discernement ou cette capacité à entendre un petit peu ce que les gens pensent, à, à être très dubitatif sur ce qu'on me dit, à me dire attends, ça c'est ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vraiment fait et qu'est-ce qu'il pense hein Est-ce que les gens disent, est-ce que les gens font, est-ce que les gens pensent et, et, à regarder, et à regarder les choses en stéréo, en, en trois dimensions, en fait. Pour le coup, vraiment, en... j'entends ça, et quelle est la musique Quelle est la note Est-ce que j'y crois Est-ce que j'y crois pas Et si, même si j'y crois, qu'est-ce qui a sans doute été fait en réalité et Donc, ça donne une, une profondeur au sens... Pas cette espèce de vague profondeur quand on dit « Quelqu'un, il est profond Oh là là Quel penseur, qu'il est, qu est profond !» Non. Au sens vraiment géométrique et physique. C'est-à-dire que il y a la voix qui m'est projetée et j'entends deux layers, deux épaisseurs derrière qui sont la pensée et probablement ce qui s'est réellement passé. Et tous ceux qui me connaissent et avec qui on échange tous les jours savent que très souvent je dis ah bah ben, ça j'y crois pas. Un tel a écrit ça j'y crois pas c'est pas vrai. On m'envoie un truc YouTube de je sais pas quoi un confrère de la de la sphère ou à un contradicteur ou quoi je dis bah tu vois ça c'est ça j'y crois pas ça, ça, ça c'est faux, ça c'est monté, là il y a un cut, là il y a signe, cette inflexion elle n'est pas juste, elle n'est pas... Et, et souvent en réponse j'ai rien en fait, les gens me disent, bah, on ne sait pas, j'en sais rien. Et pour finir sur cocher, euh, j'ai jamais voulu être comédien, J'aurais pas pu, je ne suis pas de la bonne classe sociale, et puis euh, de toute façon c'est une insécurité qui qui qui, dans laquelle je ne me serais pas épanoui, mais il avait raison,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 Je ne peut-être certains côtés euh, plus, plus, plus, plus discutables. Sans lui, je serais incapable de tenir une salle pendant 6 heures. J'aurais été incapable de parler à la télé ou à la radio sans notes. Je serais probablement très naïf et je n'aurais jamais appris à vraiment travailler parce que comme j'étais plutôt intelligent, CF vidéo sur le QI, j'étais feignant. Et cocher, nous répéter quotidiennement que l'intelligence et le talent, euh, c'est travailler sur ses dons. Et... Bref, j'ai écrit un mémoire dessus, je pourrais éventuellement le, le, le partager avec vous, mais il faudrait vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas forcément très envie, c'est un peu intime, c'est un peu perso. J'en ai même écrit deux en fait. En fait, le, le... je la raconte ou pas, j'ai le temps ou pas Christophe Dis-moi si j'ai le temps. Euh, là je pense qu'il faut qu'on recharge un peu. Alors, dites-nous, si ça vous intéresse, si intéresse j'ai d'autres anecdotes sur l'enseignement de Jean-Laurent Cochet. Ce sont vos réactions, vos pouces et vos commentaires qui vont nous dire à Christophe et à moi si c'est un thème que vous voulez que j'approfondisse ou pas. J'avais promis un petit hommage, euh, j'ai fait au mieux, la suite c'est à vous de jouer. C'est tellement important, cette incursion dans le grand répertoire. Ça les épanouit. Il ne s'agit pas que tous veuillent faire ce, ce métier. Beaucoup le feront certainement parmi les plus jeunes, parce qu'il y en a qui sont très doués. Alors ils le seront encore l'année prochaine, ceux qui se présenteront. Mais c'est un épanouissement de, de l'individu. C'est une façon, c'est ce que le prince de ligne appelait l'école de la vie. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.